j'espère que vous allez bien moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve sur un top 10 les animaux les plus rapides patch 1 le guépard avec sa fine tête et son corps taillé pour la course le guépard est l'animal terrestre le plus rapide au monde pour attraper sa proie il peut atteindre des points de 120 km h mais il ne peut pas maintenir cette vitesse bien longtemps sur 300 ou 400 mètres environ alors il a intérêt à bien calculer son coup pour ne pas rater sa proie patch 2 le lion le roi des animaux court lui à 80 km h on est de le traiter de petit joueur par rapport à son cousin le guépard, mais quand on sait que nous êtres humains à deux pattes nous courons en moyenne à 15 ou 20 km/h, on peut tout de même applaudir la performance. Petit 3. l'antilope. Celle d'Amérique que l'on trouve dans l'Ouest des États-Unis peut atteindre les 95 km. Quant au springbok, l'antilope d'Afrique connue pour ses impressionnants sauts de 4 mètres de hauteur n'a pas à rougir face au guépard quand on sait qu'elle peut atteindre des points de 110 km/h. Dans leur cas, leur rapidité sert plutôt à échapper aux prédateurs. Petit 4 l'autruche plus imposantes oiseaux du monde, c'est bien connu. L'autruche ne peut pourtant pas s'envoler. C'est pourquoi elle a dû adapter sa course terrestre pour fuir et éviter de servir de repas aux mammifères. L'autruche d'Afrique court en moyenne à 70 km et peut atteindre les 97 km en vitesse de point top 5. Le lièvre. Pas besoin de se rendre à l'autre bout du monde ou dans les savanes pour trouver des animaux hyper rapides. Notre lièvre d'Europe n'est pas mal non plus sur la piste de course puisqu'il peut se déplacer à une vitesse moyenne de 60 km/h et taper de belles pointes à 80 km/h. Ça, c'est quand il sprint. Petit 6, l'espadon sous l'eau, ce n'est plus la même histoire puisque les animaux se déplacent beaucoup plus vite. Les vitesses ainsi pulvérisent tous les requins. À la première place, on trouve l'espadon voilier qui, avec sa nageoire dorsale impressionnante, lui donnant son nom, dépasse très aisément les 110 km heure pour rattraper son dîner, souvent des sèches ou des calamars à son choix. Top 7, le requin. On ne dirait pas. Comme ça, à cause de son corps imposant et terrifiant, mais le requin, s'il se déplace en vitesse de croisière à 50 km/h environ, peut lui aussi dépasser assez facilement les 110 km lorsqu'il est bien affamé et bien énervé. Un peu logique quand ta faim est énervée, tu vas vite, vite, vite. Pète wet, Le faucon pèlerin dans les airs, c'est lui le plus rapide avec un vol en piqué record de plus de 380 km/h. Qui mais c'est une flèche en moyenne, c'est piqué sont de 190 km/h et lorsqu'il plane sans forcer il est déjà 90 km/h les petits mers dis donc de quoi donner le vertige tu petit neuf l'aigle royal cet autre rapace est juste derrière son concurrent avec tout de même 320 km/h en piqué, les, les oiseaux volants là ils vont une vite hein lorsqu'il vole il peut atteindre jusqu'à 130 km/h de quoi faire des jolies courses avec le faucon clair <rire> tu m'étonnes les deux ils vont aussi vite euh, une belle course dis donc pas hein. Tudus. la libellule petit mais costaud, ce joli insecte vole en moyenne à 25 km/h et dépointe à plus de 100 km/h. ah oui, quand il s'y met il met, hein, ça va vite, on a déjà été enregistré, impressionnant pour un si petit gabarit bah ouais, ne vivant que quelques semaines seulement, il est normal que la libellule mette les gaz pour voir du pays le plus possible, tu m'étonnes il a un peu de temps de vie, il faut qu'il voit tout tout tout avant de mourir ok, c'est la fin de cette vidéo, de ce Top 10, j'espère ça. Ça vous aura plu. Si vous avez des idées de d'autres top 10 ou d'autres vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je compte sur vous. Et sur ce, je vous laisse liker, et commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.